Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une algue calcaire remarquable, le lithotam. Le Lithotamium calcarum, c'est son nom latin, est une algue rouge exceptionnellement riche en minéraux et oligo-éléments organiques bio disponibles. Si vous voulez en savoir plus, plus de détails, vous les trouverez sur naturemania.com dans la fiche lithotam. Le lithotam est une petite algue rouge de 2 cm, présentant des bourgeons réunis en amas de la taille d'une noix. Son tal, fortement minéralisé, contient de 45 à 80% de carbonate. Il est de couleur rose vif à rouge violacé, forme plusieurs broches pouvant atteindre 7 cm. Le livre de dame mort se décolore et prend un aspect pierreux, comme vous voyez ici, blanchâtre. Le séchage du lithotame vivant lui fait perdre sa couleur rouge et c'est ce qui lui donne son aspect calcaire qui est à l'origine de son nom. Les algues du genre lithotamium sont des algues rouges de la famille des Corallinacées qui comprend 25 espèces. Les deux principaux lithotames sont le lithotamium calcareum et le lithotamium coralloides. Le lithotame se trouve dans les fonds marins immergés en permanence des côtes à faible profondeur, de 10 à 60 mètres, sur les côtes bretonnes, en Islande-Norvège, en Angleterre et sur les côtes méditerranéennes, de même qu'au large des côtes brésiliennes. Le lithotame est utilisé depuis un demi-siècle dans l'agriculture biologique pour faire alcaniser et fertiliser les terres. C'est la base de la méthode Lemaire-Boucher. En médecine naturelle, il est conseillé depuis cette époque pour alcaliniser et reminéraliser l'organisme. Aujourd'hui, il est utilisé dans de nombreux produits alimentaires qu'il renforce en calcium et en oligo-éléments assimilables, notamment pour les personnes intolérantes au lait animal. Il enrichit donc les laits végétaux. Alors pour son utilisation alimentaire, la pâte utilisée, c'est le tal qui doit être nécessairement micronisé pour augmenter sa biodisponibilité. Quels sont les principaux constituants du lithotam Les algues marines captent directement par osmose les éléments minéraux de la mer et les concentrent. Les algues sont 10 à 15 fois plus riches en éléments que les plantes terrestres. Vous pouvez lire sur mon site internet Nature -maiac un article très complet sur les algues. Le lithotame est un mélange harmonieux de minéraux organiques marins. Le résidu minéral constitue 98 à 99% et le résidu organique de 0,5 à 1%. Voici donc la teneur en minéraux et oligoléments du lithotam et vous verrez que c'est un produit véritablement complet, vous n'avez pas besoin de prendre 50 produits différents, vous prenez du lithotam et il vous apportera un cocktail de tous ces éléments indispensables pour la vie de vos cellules. Voici la moyenne en pourcent de matière sèche. Calcium, 33%, magnésium, 3,2%, silice, 2,5%, sodium, 2,5%. Chlorure 1,4%. Soufre 0,3%. Oligoéléments, moyenne en milligrammes par kilo de matière sèche. Fer 1000. Fluor 900. Manganèse 290. Iode, 95, donc très peu. Bor 40. Zinc, 40. Brome 11. Cuivre 9. Molybdène 1,3. Cobalt 0,6. Sélénium trace. Alors quelles sont les propriétés et vertus du lithotame en tant que complément alimentaire Le lithotame nous permet de lutter contre l'acidité apportée par l'alimentation moderne qui entraîne une déminération importante de notre corps. Ces pertes en minéraux fragilisent la plupart des organes, estomac, os, etc. Mais également participe à ce qu'on appelle l'inflammation silencieuse qui fait le lit de la plupart des maladies dégénératives modernes. Le litotam, par sa composition basique, son pH est égal à 9, permet de lutter efficacement contre l'acidité notamment au niveau stomacal mais également au niveau général. Le carbonate de calcium fortement alcalin constitue un excellent antiacide qui neutralise l'excès d'acidité gastrique mais aussi l'acidité de l'ensemble de l'organisme qui accompagne de nombreuses affections dégénératives, déminéralisation, crampes, douleurs musculaires, tendinite, névralgie, gingivite, fatigue chronique, arthrose, arthrite, etc. Le litotam participe à la minéralisation des eaux et à la reminéralisation lorsque cela est nécessaire, en accompagnant bien entendu de vitamine D naturelle, animale ou végétale. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi je conseille si souvent, dans mes livres, dans mes cours, dans mes formations en ligne et dans mes articles, le lithotamium calcarum comme produit de base pour un équilibre acido-basique du corps. Par son action reminéralisante, il est indiqué dans tous les cas de fatigue chronique fonctionnelle, les états de stress, la nervosité et les troubles du sommeil. Alors, résumons l'utilisation diététique du lithotam. Premièrement, reminéralisation et prévention de, des contractures et de la spasmophilie. Deuxièmement, renforcement des défenses immunitaires par ces oligoléments, particulièrement magnésium, sélénium, zinc Troisièmement, il stimule naturellement le transit intestinal. Quatrièmement, il est antiacide pour les muqueuses de l'estomac, indiqué comme adjuvant de le traitement des gastrites. J'en parle dans ma vidéo sur les et les gastrites, les édoraux, etc. De plus, cette algue étant très alcaline, pH de 9, lui permet de soulager l'estomac et l'ésophage, des erreurs et de l'acidité. Mais surtout, cette alcalinité lui permet de lutter contre l'acido général qui est l'une des causes les plus importantes des maladies modernes dues à l'inflammation silencieuse. 5. Elle favorise la formation de l'hémoglobine par sa richesse en fer et prévient l'anémie. En conclusion, ce produit naturel marin est un remarquable régulateur organique que je conseille afin d'apporter les éléments essentiels, anti-vieillissement, de lutte contre l'ostéoporose et pour une revitalisation générale complète. Où trouver le litotable Eh bien, vous le trouvez sous forme naturelle, en poudre. C'est la meilleure façon de le prendre, en poudre micronisée. Vous le trouvez en pharmacie, par la pharmacie et magasin de produits biologiques. Son prix est très abordable. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un produit 100% naturel et euh, la marque n'ajoute rien. Évitez les mélanges pour savoir ce que vous achetez. Voilà, c'est tout pour cette petite fiche technique sur cette remarquable plante, qui est le lithotamium calcarum. Alors, si vous voulez avoir en priorité mes prochaines vidéos, eh bien, inscrivez-vous à ma, à ma liste d'abonnés sur Youtube. Si vous êtes intéressé par une formation sur la lombalgie sciatique, sur les douleurs en général, comment lutter contre le douleur naturellement et sur l'arthrose et les douleurs du genou, eh bien vous avez les liens en dessous, il vous suffit de cliquer dessus pour atterrir directement sur la page d'introduction, il suffit de mettre votre mail, vous aurez en plus des cadeaux des e-books, des vidéos gratuites qui vous permettront d'en savoir plus sur les sujets qui vous préoccupent. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.